Bienvenue sur Bipolaire et alors Comment développer la confiance en soi avec le trouble bipolaire Que peut-on faire pour gagner en confiance en soi Eh bien pour gagner en confiance en soi, il faut déjà avoir une bonne estime de soi. Rappelons d'abord ce qu'est l'estime de soi et comment la développer simplement. L'estime de soi, très simplement, c'est ce que vous pensez de vous. Pour avoir une estime de soi positive, eh bien, contentez-vous de faire la liste de ce que vous êtes, c'est-à-dire de vos savoir-être et de vos savoir-faire. Faire une liste de tout ce que vous êtes comme par exemple, je suis doué à la guitare, je suis une bonne mère, un bon époux, etc. Notez une quinzaine de choses de ce que vous êtes. Et faites la même chose avec les savoir-faire. Je sais cuisiner, je sais faire de la moto, etc. etc. Faites en plus de 15 si c'est possible. Parce que vous allez être amener à relire cette liste tous les matins et vous verrez que l'estime de soi remonte facilement. Retenez aussi, au fur et à mesure de votre lecture, les images que vous créez mentalement parce qu'elles vont vous aider à avoir une estime plus juste de vous. Maintenant, parlons de la confiance en soi bien que ces deux phénomènes soient liés et indissociables. La confiance en soi c'est se faire confiance, se sentir sûr de ses choix, de sa position dans la société, dans ses valeurs, dans ses croyances. C'est aussi être conscient de ses capacités et de les exploiter au mieux. Je répète parce que c'est important. La confiance en soi, c'est la capacité de se faire confiance face aux situations de la vie, qu'elles soient personnelles, professionnelles ou autres. La confiance en soi amène une perception positive et réaliste de soi. Donc, une plus juste estime de soi par la somme de vos savoir-faire et de vos savoir-être. Vous avez toutes les cartes en main pour développer une capacité de confiance en soi, de façon simple et efficace. Aussi, vous remarquerez que lorsque vous êtes sûr de vous, vous savez reconnaître vos points forts et du coup, vous savez améliorer vos points faibles sans les aggraver. Et quand vous avez confiance en vous, eh bien, vous gagnez votre indépendance affective, votre fierté, votre capacité à gérer les situations critiques, etc., etc. La confiance en soi, c'est aussi une arme redoutable qui vous, par... qui vous pousse pardon, à la curiosité du monde extérieur, la curiosité de soi, de l'amélioration sous toutes ses formes, sans forcément tomber dans l'exigence ou dans l'obsession du perfectionnisme. D'ailleurs, la bonne confiance en soi, c'est celle qui permet de mettre des actions en place qui n'excluent pas le risque zéro. C'est celle qui permet d'intégrer la probabilité d'un échec avant une prise de décision et par là même, de penser aux solutions qui permettraient de l'affronter au cas où. Malheureusement, la confiance en soi, c'est un peu comme les humeurs du trouble bipolaire. Ça va et ça vient, donc elle se travaille tous les jours. Si vous avez aimé, likez-moi maintenant, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.